Parce qu'en fait, c'est Snyder qui a décidé de, de changer la fin, que ce soit Dr. Manhattan. Mais je trouve que ça, ça dit pas la même chose du nucléaire, du fascisme. Merde. Ça, ça, ça recommence Ah eh ouais. Depuis deux jours. Puis alors là, avec mes allergies, je te raconte pas. C'est lourd. On, on va se faire remarquer. Enfin, ça, ça, ouais. viens, viens, on va bouger. Ok. Hum. Tu devais pas voir un spécialiste Mais si, j'ai vu un spécialiste, qu'est-ce que tu crois Il m'a donné un truc pour la toux, ça sert à rien. Mais merde, t'as cherché un peu enfin, c'est grave en fait. Mais merde, toi-même Tu crois que c'est facile, toi J'ai rien à moi. Tout ce que je tiens, ça disparaît. J'en peux plus, sérieusement, j'en peux plus là. Ok, pardon, excuse-moi. Je... Je... je me suis énervé pour rien. Euh, regarde en même temps, y'a y a pas des fois où tu t'amuses un peu bah oui, par exemple euh, la fois où... Ok, euh, bouge plus. T'as pas un peu chaud Hein Non, écoute, euh, prouve Pourquoi fois. tu dis ça Non, pardon, euh, vas-y, euh, tu disais. Bah, euh, tu sais la fois où je me suis fait embarquer par les flics Oui, <rire> Putain, il, il que dalle en plus c'était chaud, t'as pas nécessaire la nuit au poste. Au moins, on, on c'était bien marré ce coup-là. Ouais. Dis. Ouais. Est-ce que je peux te poser une question Oui, bien sûr. Tu... Tu te souviens de moi Ah... Oui. T'es... Euh, t'es mon pote, quoi. Je sais pas, t'es... Ok. T'as les yeux verts, t'es un peu plus grand que moi, t'as les cheveux châtains. Ouais, c'est vrai que je sais plus où j'en suis tout le temps comme ça. Mais t'as jamais retrouvé les gens avec qui t'as échangé Euh.. Oui, une fois. J'ai retrouvé une femme, je suis allé la voir, j'avais trouvé ses papiers dans son sac. Et au final Bah, elle se souvient de rien. Putain, c'est fou. Tu penses pas qu'il y a un moyen de... Je sais pas. Oui. Tu penses pas qu'il y a un moyen d'anticiper de... les personnes que tu vas être Quoi Oui Eh, je suis là, mec pardon, pardon, monsieur, monsieur l'agent. Ben, bonne journée à vous. Mmh. Mec. Ouais. Tu peux me dire si ça va pas niveau thune. D'accord. Ça va niveau thune Ouais, ouais, ça va, ça va. Je me débrouille. C'est-à-dire, ça tu te débrouilles. Bah oui. Bah oui, tu te débrouilles. Bah. Tu sais, hum. si j'arrivais mieux à gérer ça, je pense que j'arriverais vraiment à changer les choses. Du <rire> genre. Euh... Ouais, tu pourrais devenir un super-héros, quoi. Ouais. Ou <rire> une super héroïne, quoi. En l'occurrence. Oui. <coughs> ah. Toi aussi <rire> Bah oui, bah oui, évidemment. <rire> tu sais, peu importe le corps en fait, peu importe le genre, je t'aime comme ça. C'est gentil.